Y voilà, Salut à tous, c'est Tips j'espère que vous avez la pêche, comme d'habitude. Aujourd'hui est un grand jour, les amis. Aujourd'hui est un grand jour que j'attends depuis plus de 4 ans, depuis la sortie de Skyrim. Étant donné qu'aujourd'hui, on est sur Fallout 4, les amis. Qui est sorti ce matin même, le tout dernier RPG de Bethesda Game Studio. Alors pour moi, Bethesda, c'est vraiment la crème de la crème. ...en matière de RPG, même de jeux vidéo. Vous, vous prenez un jeu vidéo classique qui est là. Un Call of ou autre. Et là, là vous avez les RPG de Bethesda. Là. Vous voyez l'écart là C'est vraiment incroyable. Par exemple, Skyrim, qui est un de leurs derniers RPG... ...c'est simplement mon jeu vidéo préféré. J'ai passé plus de 700 heures de jeu dessus, ce qui est assez insane. Et donc je les trouve vraiment incroyables. Du coup, aujourd'hui, on est sur le petit dernier. C'est Fallout 4. Donc c'est un monde ouvert post-apocalyptique. Et euh, bah pour tout vous avouer, je ne connais pas trop les Fallout. J'ai acheté le 3 assez récemment pour, pour m'y mettre un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Du coup, pour moi aussi, ça va être un petit peu une découverte, comme vous. Mais pas une découverte classique, étant donné que, euh, comme j'ai mis dans le titre, on va faire ce que j'appelle un playthrough dynamisé. C'est-à-dire que... Plutôt que de vous faire un play complet, ce que font euh, les gens habituellement, c'est-à-dire qu'ils prendraient énormément d'épisodes, des épisodes longs, et qui prendrait vraiment beaucoup de vidéos, euh, j'aimerais faire un truc un peu plus dynamique, un peu plus rapide, avec des vidéos un peu plus courtes, pour que ce soit plus facile à regarder pour vous. Et donc, je vais couper beaucoup de moments qui sont pas forcément intéressants, histoire de dynamiser le truc et d'aller un petit peu plus vite, en fait. J'espère que ce sera plus agréable à regarder, en fait, pour vous. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Écoutez-moi, écoutez-moi cette musique épique. Typiquement la Bethesda. Elle est pas magnifique cette musique, sérieux Elle me donne des frissons. Rien que la musique me donne des frissons. Ok. Est-ce que vous êtes chaud? Let's go. Bethesda Game Studios presence. Out for. All. Je pense que je vais devoir baisser un peu les graphismes, parce que je sais pas si mon PC arrivera à le faire tourner. La guerre. La guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Oh, c'est beau. En 1945... Mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Ouais. Le monde croyait courir à sa perte mais en réalité miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Tu, sens... tu sens la couille arriver des là Des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21ème siècle, tu sens la grosse couille le roi s'est dissipé. Ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077. 2077. À l'aube d'une guerre totale. Ah, c'est beau, c'est vachement beau. Pour moi, pour ma femme, pour mon fils qui vient de naître. Je crois que je vais pleurer. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, que la guerre ne meurt jamais. C'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Le slogan de Fallout. War never ends. Donc voilà, très sympa petit récapitulatif. De l'histoire de Fallout. Très sympa de leur part. Ok, donc là on a la phase de réalisation de notre personnage. Donc je vais regarder un peu ce que ça donne et puis on va passer, on va pas perdre de temps là-dessus. Oui d'accord, c'est clic droit. Elle m'a l'air vraiment spéciale par rapport aux anciens RPG. Ah ouais. Écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites C'est pas mal, non C'est absolument dégueulasse. En plus, ma femme me fait des compliments depuis tout à l'heure. C'est absolument dégueulasse. Voilà, alors en gros, j'ai essayé de le rendre un petit peu plus réaliste au niveau des traits du visage. Euh, je vais rajouté. Euh, deux trois petites cicatrices rapidement Parce qu'il est pas censé cette trou encore battue hein. euh, Je lui ai changé un peu la coupe de cheveux euh, La couleur du visage et tout ça Il a un peu la même coupe de cheveux que moi Et, euh, et je l'ai mis un peu plus baraque Du coup euh, il me ressemble un petit peu hein, pour, euh, pour rien vous cacher C'est pour ça que je l'aime bien Et donc on confirme Et donc on peut jouer la femme aussi hein. On peut jouer la femme Ce qui change euh, pas mal de choses Pour vous euh, gameuses elle s'appelle Nora. Hey, tu peux aller voir si le petit déjeuner est prêt Elle est vénère, hein Elle lui parle, c'est. Ah trésor wow Tu viens ah, Ça lag un peu, hein. On va devoir baisser un coup les graphismes. Malheureusement. Voilà, bon j'ai réduit euh, les, la qualité des graphismes en bas. J'avais mis en haut, j'avais voulu faire un peu le fou. Bon voilà, voir ce que ça donnait. Mais je savais qu'il serait assez dur à tourner, pourtant ma.. ma... Ma config de PC On est va pas laisser dégueu. Cotsworth s'occuper de ça. Encore un produit de General Atomics International. J'ai une GTX 760, tout ça. pour le nettoyage. On va visiter rapidement la maison. Ah, C'est le logiciel de rec aussi qui fait bugger évidemment. On éteint la radio parce qu'on est un mec vénère. Il faut vraiment faire développer ses photos de vacances. Bonjour Monsieur. Tenez, votre café. Température de 78,6 degrés Celsius, comme d'habitude. Merci, Cotsworth. Merci beaucoup. Bonde sucrée. 100% de l'apport quotidien en sucre. Mon cœur T'as le trac Arrête. Tout le monde va adorer ton discours. Ah Apparemment, j'ai un petit discours à faire. Alors, est-ce que tu pourrais juste bouger, s'il te plaît, parce que tu me gênes Non, non, c'est pas grave. Écoute, je suis un peu soumis. Ah <rire> Alors, où oui, est le gamin, il est là. Que le café est, à votre goût, monsieur. est ce qu'il est beau, au moins Chaune. Le petit Chaune. Oh là là. Oh là là, quel swag. Ne vous pas de la bon tu m'étonnes qu'il est heureux, ce gamin. Regarde ce qu'il a au-dessus de son lit. Tu peux aller ouvrir ah, Et ça, ça... Jour, il va apprendre à conduire. Ouh là là. Qui est ce monsieur Bonjour. Société Voltec. Ah, sympa les dialogues. Sympa, sympa. Ah merde, c'est avec les flèches. Voltec Qu'est-ce que vous faites déjà C'est pour vous que nous sommes là. Et pour assurer votre avenir. Intéressant Chez les dialogues qu'on choisit. très intéressant. nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes. Vos abris. De vrais appartements de luxe. Où vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Non mais calme toi mec, je suis très bien dans ma maison. Je suis très bien dans ma maison, j'ai pas envie de la nucléaire important. pour l'instant. rien de moins que votre avenir. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce pays court droit à la catastrophe. Excusez ma franchise, mais la fin du monde est disons plus ou moins inévitable, j'en ai peur. Et elle risque Ça. de survenir plutôt que vous ne le pensez. C'est le mec qui te met de bonne Je humeur quand il vient écouter, sonner à ta porte, tu donc vois. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est euh, un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. Génial. L'abri 111. Mm -hmm. Allez, Allez casse-toi. Ça ne prendra qu'un instant. Nous devons faire quelques vérifications pour nous assurer que vous aurez bien accès à l'abri en cas de <rire> destruction atomique mondiale. Lol. Vivement la fin du monde. <rire> Sarcastique. Ça, ça Alors, voyons. Là, je fais le mec, mais je pense que je serai bien content après d'avoir l'abri. Hein. Alors, donc on rentre notre petit nom déjà, donc on va mettre Ayron. Hein parce qu'on est un mec pas original voilà et ensuite euh, 21 points disponibles donc on choisit nos aptitudes alors la force la puissance physique brute le charisme il me semble que dans Fallout c'est assez important l'intelligence euh, ouais le nombre de points d'importance le nombre de points d'expérience pardon donc assez euh, assez important voilà on va partir là dessus je pense que c'est pas mal formidable je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Allez, casse-toi. Ouais, ouais, ouais. génial. Votre avenir. Euh, Merci je... encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non Ah, ce que je ne ferais pas pour Sean et toi. <rire> Bonne réponse. N'est-ce pas Fais pas la meuf, toi. Qu'est-ce qu'il a, le gamin, encore J'ai changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un talent, papa que vous semblez si bien maîtrisé. Tu as entendu Cotsworth Allez, allez. Cotsworth. Pas mal le nom, pas mal. Si je puis me permettre, il faudrait que vous vous occupiez personnellement de Sean. Oui, j'y vais, j'y vais. Alors, comment vont mes hommes préférés Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. Oui, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Vous voyez comme il kiffe ou pas Vous voyez dans ses yeux comme il kiffe Ça va mieux. Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Venez, je fais le gros chelage. Merde. Et rater le championnat Du monde à la télé Je m'en bats les couilles. Oh, hein. J'ai posé devant le foot avec une bière. Tu fais ce que tu veux avec le gosse. Quoi à La fin du monde là déjà Ah, ça se vénère dehors. Nous, nous plus. Ça se non, vénère que nous dehors. Oh, c'est la merde. Ouh, oh, oh c'est la bon merde. Bon, on tu veux toujours euh, sortir cet après-midi ou... ou comment ça se, se, se passe se Ah, ça a l'air de laguer un peu moins là déjà, c'est pas bien trop bien mal. Euh, alors, il est où leur abri la. Là. On court, on court, on court, les on court. On abandonne les faibles, on abandonne les faibles Perdez pas de temps On ne pourra pas sauver tout le monde moi je passe moi. On est sur la liste. Enfant, T'as de la chance parce que Dieu toi. Oh par contre vos armures sont stylées vous. Vous deux suivez moi. Allez. Je veux bien la même. Je veux bien la même armure. Allez dépêchez-vous. Oulala là, là, là, là c'est la merde sortir. là. mettez Faites-moi entrer ah, Faites-moi entrer Tout ira bien. Je vous aime. Le mec il perd ses couilles en hein, 5 secondes. Ouf la vache Accroche-toi On peut pas aller plus vite Aidez-moi Oula oula oula oula Ah ouais Donc du coup on a vraiment chaté quoi genre euh... Ah ouais Là une seconde près ma tête ma tête elle partait genre Ma tête, elle partait avec l'explosion quoi Pardon. Yeah. C'était une bombe atomique Une Tout foutue bien. bombe Sortez atomique Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers En ordre, s'il vous plaît Inutile de s'alarmer vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Non, inutile Bien de s'alarmer. T'inquiète, t'inquiète. Ils viennent là, juste on de faire exploser tout l'Amérique avec, avec des bombes atomiques. Mais si on s'inquiète pas. Tranquille et frère. On tous. Tranquille. Hey. Toi, veut... tu me laisses passer. C'est notre nouvelle maison. Oh, c'est l'un de nos complexes les plus modernes. D'où tu touches ma femme toi T'as hâte de lui tourner autour là Ah je préfère ça ouais. C'est au bout de ce couloir, juste là. Tenez, maintenant suivez ce couloir. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Euh t'es sûr, là T'es sûre de toi là, Papa est là. Ah c'est une décontamination, je crois que c'était genre un truc cryogénique euh... Plutôt pas cool. Mais si c'est que ça, alors... On vous fait confiance. C'est une nouvelle vie qui commence. Ça, ça les choque pas plus que ça, quoi, le... les explosions nucléaires. Ça les choque pas plus que ça, j'ai l'impression. Oula oula oula, je rêve là. Attends, je rêve là. Ah oui, je rêve. Ah, oh, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était devenu un squelette. Donc c'était bien un sommeil cryogénique. J'ai pas, je disais pas de la merde. Hein. Ah ouais non mais écoute ça, ça va pas se passer comme ça Ah mais ouais mais Ouais mais si t'es con aussi écoute Nora Quand il pointe un flingue sur toi tu le donnes le gamin genre Ah ouais là, là ça se vénère vraiment quoi Là ça commence vraiment très mal Mais ils sont, ils sont pas cool les mecs hein ils font genre ils vont nous décontaminer déjà, ils nous mettent en sommeil cryogénique, ça. Ça c'est pas, pas cool de leur part ça. Allez, essaye de sortir de là. Allez, on se casse de là. Espérons ne pas tomber sur un mec vénère. Qu'est-ce qu'on a là Inaccessible. Transfert. Ah, d'accord, donc c'est pour, pour mettre euh, mes objets du coup. J'ai pas, pas encore de menu donc je peux pas encore euh, mettre mes objets ou quoi. Est-ce qu'on a des trucs euh, intéressants là Ouais, je pense que vous auriez dû expliquer, ouais, ça aurait été cool. Ça, c'est assez, assez sympa euh, dans les RPG aussi de, de Bethesda. On a un peu plein de trucs écrits qu'on peut trouver par-ci par-là et qui nous donnent des informations sur l'histoire. Ah ouais, donc, euh, genre même le personnel, là, euh, ils ont compris que c'était le bordel, quoi. Donc, euh, apparemment, ça fait, euh, ça fait quoi Ça fait plus d'un an, je crois euh... Qu'on est là, et ils avaient plus de nourriture, etc. Et, euh, Qu'est-ce qu'on a là Et donc, euh, la porte principale marchait plus, et du coup, ils, euh, ils doivent sortir par un tunnel qui est dans le bureau du superviseur. qui est donc le chef de l'abri, hein, comme dans Fallout 3. Donc, on va essayer de trouver ce... Ce fameux euh, tunnel. Oula On a un racafard, let's go Ah ouais, donc, euh, je le one-shot au point, le truc géant C'est quoi ce bordel Ah ouais donc pour l'instant euh, un combat pas trop dur quoi on va dire. Ma truc, on va prendre écouter. Ah voilà donc notre première arme. Sympa sympa. Est-ce qu'on a des trucs par là Ah bah oui Non mais... Non mais sérieux quelle bonne idée de jouer un jeu vidéo dans une situation pareille. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est plus ce que je voulais. Un bon jeu vidéo. Et voilà. Et voilà. C'est qui le papa Non, plus sérieusement, on va arrêter de... Hein on a un jeu un peu plus badass que ça à faire. Ah une bouteille de Nicolas Ah oh, le menu pour prendre les objets est vachement sympa à la vache. Il n'y a pas besoin d'ouvrir tout un menu pour sélectionner les trucs et tout, ce qui était assez chiant dans les elder scrolls et dans les, euh, les Fallout Là c'est directement euh, appuyer sur E et on a la liste des différents objets. Et si on veut ouvrir un menu, on a une autre touche. Donc ça, les mecs, merci. Un grand merci. Oula, oula. Euh, on va faire le tour. On a un petit récapar. Allez viens là toi. Ne fuis pas, espèce de faible. Bon, la chair on prend toujours, on sait pas. Qu ce qui s'est passé? Où, Où sont là... tous les autres J'ai l'impression que tout le monde est un peu mort en fait. Ça allait combats m'ont l'air fluide, hein. je pensais que ça allait euh... Un peu ramé, pour l'instant ça va. Ouais, donc les steam c'est tout ce qui est hein. Pour ceux qui connaissent pas. Oh Oh Le petit flingue qui sort comme ça Allez C'est parti. Merde. Je voulais pas prendre ça. Ah, terminal du superviseur. Donc. Ça, très intéressant. Ok. Donc, comme ils disent, la Brux 111 est conçue pour tester les effets à long terme d'une hibernation sur des humains. Et euh, on voit bien que c'est des enculés. Euh, exemple, la phrase. Euh, Il est essentiel que l'hibernation ne soit pas interrompue. Même pour sauver la vie du sujet, Considérez les membres de votre équipe comme des employés remplaçables. Je t'emmerde. Ah oui, donc apparemment, Voltex s'attendait en plus à la fin du monde. Donc peut-être même qu'ils qu y sont liés en fait. D'accord, donc évidemment le superviseur est un enculé. Et il y a des gens qui se sont mutinés euh, contre lui. Donc j'espère que c'est lui, hein, cet enfoiré. Alors, qu'est-ce qu'on a là Pas mal. Attends, moi je reviens. Donc, on a encore, euh, bien évidemment, des serrures à crocheter, Mais là, pas, euh, j'ai pas le level. Hop, là, on prend un petit deuxième flingue pour la route. Donc là, on est dans les quartiers du superviseur. Et je pense que... le. Verrouillé par terminal. Le tunnel doit pas être lent. Ah d'accord. Donc il faut que je trouve dans le terminal comment le. Comment ouvrir ça J'ai pas assez cherché. Ah bah.. <rire> C'était pas très compliqué en même temps. Hein. C'était pas très compliqué. Allez. Ouvre-moi ça. C'est parti. Oh putain, je les avais pas vus. C'est quoi le petit ding C'est l'XP, c'est ça C'est quand je gagne de l'XP, je crois. J'ai peut-être... Euh... Ouais non, vous savez quoi On va continuer à ramasser la, la chair de, de racafard, là. Ah, voilà, donc on peut taper au corps à corps aussi. Donc les... au début des RPG, vous ramassez vraiment un maximum de trucs comme ça, quand vous arrivez euh... dans les commerces, vous pouvez tout revendre pour vous acheter euh, des munitions ou euh, quelques trucs utiles. Parce qu'au début, vous avez vraiment pas de thunes, quoi. J'ai combien Ah oui, le système de balles, donc 12 balles dans le chargeur, 88 balles en tout, les vies en bas à gauche. Sympa Franchement, pour l'instant, très sympa. Il y a des survivants Ils ont pu sortir il n'y a plus que moi Mais non, ils sont un peu optimistes, il doit bien rester du monde. En tout cas, tant qu'il reste des flingues et des balles, tout va bien. Y'a quelqu'un là Ah non, j'ai rien dit. Ah putain, il est sorti d'où Ah le peep-boy les amis Le peep-boy qui est l'objet phare de Fallout qui se met au poignet qui est donc est votre menu en fait votre inventaire tout, il fait tout et ils ont même fait une application qu'ils ont présenté à l'E3 avec un vrai peep boy comme ça dans l'édition collector où vous mettez votre iPhone dedans et vous avez euh, bah, justement ce menu sur votre iPhone et vous pouvez gérer votre partie de Fallout à partir de ça ce qui est plutôt sympa et plutôt stylé, même si on va pas se le cacher, ça ne sert à rien. Ok, donc on a les stats, l'inventaire, comme dans, comme, dans, comme dans les précédents. Hein. Ok, munitions, mode. Ah, mode uh -huh, Des modes d'armes peut-être Je sais pas. Armes. Euh, bah écoutez, on va partir sur la matraque pour éviter de gâcher des balles. Et on a la radio, une fois de plus. Tableau d'aptitude, qu'est-ce que c'est que ça mmh. Oh Alors ça... Oh, ça, ça me plaît, ça. Parce que ça, il n'y avait pas dans les fallout d'avant, euh, à moins que je me trompe. C'est donc les perks c'est les compétences que vous pouvez débloquer dans leur RPG. Et qui sont juste géniales pour la plupart. Donc là, ça m'a l'air de faire un, un arbre, en fait. Qu'il faut débloquer petit à petit. Regardez, par exemple... Euh, Je sais pas un truc cool là, y'a pas un truc cool. Là euh, bonus de dégâts. Voilà, vous trouvez plus de munitions dans les contenants. Les, les armes automatiques font plus mal. Ouais, bon, c'est pas, pas des trucs euh, très originaux non plus. Ah mais il y en a encore en dessous. Hein. Alt, rang suivant. Apparemment il y en a encore en dessous. Hein. Ah voilà, vous... oh, ben ça, ça par exemple c'est génial. Pas de radiation quand on boit ou on mange. Donc voilà, ça par contre, ça c'est vraiment super, ça qui est un, un arbre de père comme ça. Et donc là, je sais pas si je peux en prendre, j'ai pas l'impression. Enfin bref, on reviendra là plus tard. On reviendra voir plus tard. Ok, on a notre Peep Boy, on est content. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ou pas Je ne pense pas, parce qu'ils ont dit qu'elle ne marchait pas. Ah, ah si, ah si, ok, autant pour moi. Ah, on a, on a le droit à la petite musique épique qui fait plaisir, hein, encore une fois. Ah, voilà, bah, c'est là où on était au début, en fait. La porte qui était inaccessible. Et là, on se casse On se casse, les amis. Et on va découvrir le vrai monde. Ou en tout cas, ce qu'il en reste. Waouh. Ah, ça c'était ridicule. Du coup, <rire> on va juste remonter. Voilà. C'était comment gâcher la scène épique. Ah, c'est sympa quand même. Hein. L'ambiance est vachement sympa. Hein. Allez. Plus vite. Je veux me tirer de là. Allez, on confirme. Pas de retour en arrière. Et on se casse. Ah bah écoutez, j'ai pas trop choisi, hein. j'ai pas tellement eu le choix pour tout vous dire. A chaque abri correspondait un plan secret d'expérience sociale organisé par Voltec. Les enfoirés. Les enfoirés. Oh là là là là là là là là. La guerre ne meurt jamais si on oh. déverrouillé. Oh. oh mon dieu. Regardez-moi ça. Ah là je regarde de ne pas avoir les... Les, graphismes... les graphismes en ultra. Parce que écoutez ça doit juste être magnifique. Là regardez j'ai déjà les graphismes en bas. C'est plutôt propre. Alors imaginez avec l'ultra. C'est génial, c'est génial. En tout cas on va se quitter de là pour cette première vidéo. Je vous ai promis des vidéos pas trop longues. J'espère qu'elle vous a plu, euh, la seconde sort dans pas très longtemps, c'était Tipsyron, gardez la pêche tous, allez, à la prochaine, ciao tout le monde